On a déjà l'habitude de travailler avec eux, puisqu'on travaillait sur les droits de l'enfant avec l'exposition, sur les affiches, hein, le concours d'affiches. Ça doit faire trois ans qu'on le fait ensemble. Et c'est l'an dernier, au moment du, du vernissage de l'exposition, justement, on a pu discuter sur ce que faisaient les franca, et qu'on a exprimé nos besoins, et voilà, c'est parti comme ça. dans un domaine où l'apparence a beaucoup d'importance. Et les jeunes filles vont être amenées à soigner, à aider des personnes âgées ou d'autres jeunes, ou des personnes handicapées. Et à un moment, l'hygiène, c'est bien, mais il fallait aller au-delà. Nous voulions les aider à être bien dans leur peau. Elles se trouvent plein de défauts, même si elles sont jolies, elles vont toujours trouver que c'est mieux chez les autres. Donc déjà qu'elles soient bien dans leur peau pour mieux aider les autres et pouvoir les aider éventuellement une personne âgée à se maquiller. Effectivement, le gros trait noir sur les yeux, c'est quelque chose qu'elles vont avoir du mal à supprimer. Mais je pense que ce qui a été dit, c'était important. Il y a des notions qui se rejoignent. Madame a assisté beaucoup sur l'hygiène, sur avoir les mains libres de bijoux, de vernis pour s'occuper de l'autre. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été dites, mais dites par une autre professionnelle, c'est bien qu'elle l'entende.